Bonjour et bienvenue sur la vidéo capture portant sur l'ouverture d'un compte Twitter via le projet Québécoise branchée. Avant tout, vous devez savoir qu'il est important d'être connecté sur Internet et puis d'indiquer euh, l'adresse twitter.com dans la barre d'adresse à cet effet. Pour vous inscrire, vous devez remplir le petit formulaire sur la page d'accueil. Donc on me demande le nom complet, l'adresse courriel, et le mot de passe. Et. Je clique sur « S'inscrire sur Twitter ». Par la suite, un nouveau formulaire plus détaillé apparaît. Et Twitter nous confirme si les renseignements que, que l'on a inscrits sont, sont euh, valides. Donc, euh, le nom est correct. L'adresse courriel est aussi correcte. Le mot de passe euh, rentré précédemment euh, est valide aussi. Et nous avons le choix de choisir notre nom d'utilisateur euh, qu'on peut prendre ou qu qu'on peut changer euh, à notre gré. Donc, euh, je peux créer mon compte. Donc, maintenant, on demande le nom d'utilisation le courriel et le mot de passe donc voilà maintenant le compte Twitter est créé au nom de Marie Tremblay donc on peut démarrer immédiatement en cliquant sur Suivant. Donc Twitter nous suggère euh, de construire notre fil d'actualité et ainsi nous permettre de suivre des gens ou des organismes sur le site. Donc par exemple, je, si je recherche CEDAF, voilà, je pourrais suivre par exemple Québécois branché, ensuite CEDAF emploi. Netfam, par exemple. EFA et, et COMPAS. Voilà. Ensuite, je clique sur Suivant. J'ai la possibilité d'en choisir d'autres. Donc, par exemple, euh, je pourrais suivre... Euh, Différents, différents organismes. Okay. Twitter nous permet aussi d'importer nos contacts personnels via euh, notre boîte courriel, soit par Gmail, Yahoo, Hotmail ou AOL. Pour ma part, comme j'ai entré mon courriel Gmail, j'aurai la possibilité d'importer mes contacts de cette façon. Donc, je pourrais choisir par exemple ONU femme, Trois des Femmes, La Rue des Femmes, par exemple. Et ensuite, on me demande de charger une image. Donc, j'aurai la possibilité d'insérer une photo en cliquant sur le bouton ici. Et, par le fait même, on me suggère d'entrer une biographie. Donc, euh, un court texte qui pourrait me décrire ou quelques mots euh, qui pourraient, euh, dans le fond, permettre aux gens de me, de me connaître. Donc, je pourrais écrire... Donc maintenant, je termine. Ma page Twitter est maintenant valide. Donc voilà, nous avons créé une page. Je vous remercie beaucoup. Et puis, lors de la prochaine vidéo capture, nous allons voir comment sécuriser et personnaliser vos paramètres de confidentialité.